Salut, Salut c'est Auré, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Oui, nous sommes aujourd'hui actuellement le 5 septembre 2018, nous sommes à un mois de la sortie de Assassin's Creed Odyssey Et il faut savoir que malheureusement, ou heureusement pour certains d'entre nous, il y a encore un max d'infos qui viennent de tomber en une semaine Je vous dévoile tout ça dans cette vidéo, c'est parti alors pour tous ceux qui auraient vu la vidéo combat contre Méduse dans Assassin's Creed Odyssey, euh, je vais mettre un petit extrait dans la vidéo que vous allez avoir affiché juste maintenant. Euh, il faut savoir que le, le lion, on se trouve, c'est un temple de la première civilisation qui serait apparemment lié au personnage principal dans le présent, c'est-à-dire Leila. On n'en sait pas plus pour le moment, mais j'imagine qu'on va devoir y aller un petit peu comme on avait fait avec Desmond. Euh, quand on est allé aux états unis et qu'on a exploré le grand temple. Voilà, c'est une hypothèse, à prendre avec des pincettes bien évidemment. Seconde info, c'est qu'en fait toutes les créatures mythiques du jeu sont à la base des humains et qu'en fait au contact d'un objet d'Éden, ils se sont transformés en monstres. Voilà, tout simplement, et euh, si un autre humain touche ces objets, ils se transforment également. Troisième info en fait, c'est qu'on va devoir, je pense que vous en doutez, hein, chasser euh, les membres du culte de Cosmos et en fait chacune des cibles va nous offrir un fragment d'Eden euh, ou un truc comme ça, on imagine quelque chose euh, dans ce style là et qu'en fait cette pièce qu'on va récupérer sur lui ou elle, on n'en sait pas plus pour le moment, va nous permettre d'améliorer considérablement notre euh, lance de Leonidas auprès d'une forge. Donc c'est-à-dire qu'on aura certainement le retour de l'armurier, entre guillemets, on sait pas trop, on verra, ou alors peut-être que ce sera juste une forge mythique, voilà, pour le moment on n'en sait pas plus. Et donc pour ceux qui ont un petit peu suivi les campagnes du Bible, vous savez que leur grand dicton pour Assassin's Creed, le prochain là, c'est décrire votre propre Odyssée, sachez qu'ils ont carrément poussé la chose dans le jeu. Donc pour expliquer tout ça, il faut savoir que Hérodote, qui est un géographe, est sûrement le premier historien grec connu, euh, du monde euh, à, euh, va, être un, va être passionné de la lance euh, de Léonidas et va être vraiment nous suivre dans nos aventures et écrire notre histoire. Donc voilà, j'imagine à la fin peut-être un petit bouquin sympa avec notre Odyssée. Voilà, on, on sait pas, mais en tout cas, ils ont vraiment poussé le délire très très loin, quoi. Ensuite, il faut savoir que, contrairement à ce qu'on attendait par rapport à C'est nous, enfin, ce que personnellement, moi, j'attendais par rapport à C'est nous dans Assassin's Creed Origins, là, on va avoir vraiment l'explication entre... Euh, en fait le lien qu'il va y avoir entre notre personnage, c'est-à-dire nous, donc que ce soit Alexios ou Cassandra, et l'aigle Icaros. Donc voilà, certainement, peut-être l'origine de la vision d'aigle, Enfin tant attendu, hein, parce que pour le moment, c'est vrai qu'on n'en a aucune info depuis Syndicate. Voilà, à voir ce que ça va donner. Pour le moment, pareil, c'est à prendre avec des pincettes, c'est une hypothèse personnelle. Si vous êtes allé très récemment sur le site du B, vous avez pu voir qu'il y a une nouvelle campagne de promotion pour le jeu euh, avec un, no un nouveau fond d'écran qui vous annonce que si vous précommandez le jeu, vous avez accès à la mission exclusive euh, "Le roi aveugle", donc qui est en fait Oedipe hein, pour ceux qui ne connaissent pas la mythologie grecque. Euh, voilà, je vous explique pas toute l'histoire parce que sinon on est encore là demain. Mais euh, du coup, sur cette euh, nouvelle affiche que je vous afficher actuellement, vous pouvez constater que euh, de notre Oedip à l'annulaire sectionné. L'annulaire droit, pas le gauche, donc pas comme les assassins, mais du coup, est-ce que c'est simplement un petit clin d'œil, euh, donc carrément du fan de service, du coup, ou vraiment est-ce que Oedip va avoir un lien avec des assassins, des post-assassins, etc. Voilà, enfin, on n'en sait pas plus pour le moment, mais en tout cas... Euh, voilà ça peut être intéressant N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous en pensez Ça m'intéresse Autre info très très sympathique Il faut savoir qu'en fait au début du jeu euh, Non seulement vous devrez choisir entre Alexios et Cassandra Mais ensuite vous allez devoir choisir votre cheval Donc on sait que par défaut le cheval s'appellera Phobos dans tous les cas Mais en tout cas je pense et j'imagine que on va devoir choisir son skin Donc voilà je vais vouloir euh, noir, blanc, euh, marron Avec la crête rouge Enfin voilà vous avez compris le délire Ça peut être grave cool Comme ça vraiment... Chacun va avoir vraiment sa propre odyssée pour rejoindre un petit peu ce que j'ai dit juste avant. Si vous ne le savez pas encore, on aura la possibilité de recruter des PNJ pour travailler sur notre navire. Mais il faut savoir que ces PNJ peuvent refuser de travailler pour vous si le comportement que vous adoptez est euh, contraire à leurs principes. Et ce sera par exemple le cas pour Hippocrate qui pourra carrément refuser de venir avec vous euh, Voilà, si euh, vous n'êtes pas d'accord avec lui ou je ne sais quoi. Et euh, les développeurs en tout cas conseillent fortement de rester copain-copain avec lui. Donc voilà bon entendeur un truc qui a l'air vachement ouf et vraiment que j'ai hâte de voir mais vraiment avec quand même un petit peu de recul faire attention pas trop euh, se presser euh, et euh, trop s'imaginer de trucs de taré il faut savoir qu'en fait on aura 600 points d'intérêt dans le jeu donc euh, là vous voyez c'est un petit peu le cas dans Origins où, voilà vous aviez des trucs euh, des zones voilà les campements avec les milliers des capitaines à un autre endroit fallait trouver des trésors etc j'espère qu'ils vont trouver un truc pour rendre la chose moins monotone, pour le moment on n'en sait pas plus, hein, comme pour le reste des infos d'ailleurs. Donc voilà, apprendre quand même avec recul, parce que si c'est comme dans Origins, c'est qu'on a carrément des zones totalement vides, ou alors euh, où on a vraiment quasiment rien, un petit village où il faut juste prendre un trésor. Voilà, ça n'aura pas beaucoup évolué. Pour ceux qui ne le savent pas, on pourra intégrer également dans le jeu des factions. On pourra même carrément changer de faction entre les régions. Voilà, par exemple combattre un coup pour Athènes, un, un coup pour Sparte. Euh, voilà, ça peut être. Assez sympathique et il faut savoir que là je vais vous parler de la faction fille d'Artémis qui va nous permettre d'aller chasser des créatures mythiques qui va être un genre de passerelle donc je sais pas comment ça va se passer exactement mais peut-être que d'adhérer à cette faction on va vous donner des missions pour aller chasser euh, ces, ces bêtes ou alors euh, des personnages vont venir avec vous pour vous aider voilà. Pour le moment, c'est assez mystérieux, il qualifie ça de passerelle, donc euh, voilà, on verra bien ce que ça donne par la suite. Et dernière info de taille, puisque ça va représenter une grosse partie du gameplay du jeu, c'est notre trirem, donc notre navire, hein, pour ceux qui seraient pas habitués au terme, euh, qui s'appelle l'Adrestia. Euh, et il faut savoir qu'en fait, on va obtenir ce trirem, donc notre bateau, euh, en rencontrant un pirate. Voilà, on sait pas comment ça se passera, s'il y aura des clins d'œil à d'autres franchises, enfin d'autres épisodes de la franchise. Voilà, pour le moment, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, c'est un mini-spoil. Voilà, il n'y a rien de foufou. On nous en pas beaucoup éclairé de plus sur le sujet. Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On n'oublie pas le like, le commentaire, à vous abonner, à activer la cloche de notification. C'est hyper important si vous êtes au courant quand on fait des surprises, etc. Ça peut être assez intéressant pour vous. Sachez qu'on vous donne plus d'infos chaque semaine sur Assassin's Creed Odyssey. Abonnez-vous si vous voulez suivre là voilà, jusqu'à la fin de la sortie parce que vraiment on va envoyer du lourd sur les dernières semaines. Plus on aura d'infos, plus on va vous en envoyer comme pour cette vidéo. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Euh, bonne fin de journée, euh, bon week-end, euh, voilà, vous avez compris, c'était Auré, en direct de la S'expérience et bye tout le monde